L'importance de la vue dans le monde qui nous entoure, c'est extrêmement important. Écoutez bien, 80% des informations que l'on perçoit du monde viennent de la vue. Donc évidemment, des yeux. Sachant que sur les cinq sens, les autres quatre sens représentent seulement 20%. Vous n'avez qu'à faire un petit test, c'est tout simple. Si vous avez des enfants... Euh, vous, vous leur faites manger, je ne sais pas euh, s'ils n'aiment pas le céleri, vous leur faites une purée de céleri, ils vont avoir euh, les yeux, ils vont penser que c'est de la purée de pommes de terre et ils vont la manger. Tout comme vous pouvez faire des tests à l'aveugle avec du vin euh, en fermant les yeux ou dans des verres noirs, euh, entre du vin blanc, du vin rouge, du vin rosé, etc. Et vous allez voir qu'on euh, est trompé. Ce qui veut dire que les yeux sont extrêmement importants. Donc il faut impérativement préserver son capital vu. Et pour ce faire, il faut avoir des verres qui protègent. Alors qui protègent soit de la lumière bleue, soit du soleil, euh, soit différentes pathologies, etc. Chaque cas est unique, je l'ai assez dit. Euh, mais c'est extrêmement important d'avoir quelque chose de euh, cohérent en fonction de soi, de ses problématiques et de ses habitudes de vie. Hein, euh, quand je reviens à, à mon histoire d'aliments, de, de, euh, je ne sais pas si vous avez déjà acheté des colorants alimentaires pour colorer des pâtes en bleu, etc. Et vous allez voir la tête. Et euh, la tête des enfants, même la tête des convives, euh, si vous voulez les surprendre. Comme quoi, le, le goût n'est absolument pas altéré avec ces colorants-là. Mais euh, la vue dit, oula, qu'est-ce que c'est qu -ce Qu'est-ce qu que je vais manger Quel goût ça peut avoir oh, Bon, ben, on va essayer. Mais les enfants souvent disent non. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt chez Atolaïstre